J'ai la voix qui devient rauque. Qu'est-ce que je peux faire Comment m'en comment sortir Salut, c'est Antoine. Je vais répondre à cette question aujourd'hui. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu sais que je publie énormément de vidéos. Je fais des lives aussi. Donc, si tu actives bien la petite cloche, tu seras alerté quand je serai justement en direct et nous pourrons même échanger ensemble carrément. C'est une nouvelle fonctionnalité pardon, de, de YouTube. Alors, euh, la voix qui devient rauque, euh, c'est une modification du son. Hein. On s'en rend compte parce que euh, le son est bizarre, le son n'est plus comme d'habitude. Et ce qu'il faut voir, c'est est-ce que c'est quelque chose euh, qui t'arrive comme ça ponctuellement, euh, de manière passagère ou est-ce que c'est quelque chose que tu as depuis, depuis longtemps. Alors, euh, la, la voix rauque, ça vient de quoi Souvent, ce sont les cordes vocales qui ne vont pas fonctionner correctement, soit parce qu'on euh, ne s'en sert pas correctement euh, à ce moment-là ou qu'elles sont un petit peu euh, irritées ou alors parce qu'elles sont euh, carrément abîmées. Alors, il y a plusieurs raisons. Euh, si ta voix rauque euh, est euh, lait depuis euh, longtemps, euh, ça peut être par exemple euh, à l'adolescence, euh, on a euh, les cordes vocales et le cartilage euh, qui, qui, qui grandit énormément. Et euh, quand on force sur sa voix au, au moment de l'adolescence, comme euh, les, les organes sont encore assez fragiles, là il est possible qu'on les endommage à ce moment-là et du coup qu'on ait une voix rauque. Ça arrive chez les femmes, par exemple, euh, les filles lors de la mue euh, qui vont euh, forcer ou, ou, ou, ou chanter euh, trop fort ou trop aiguë, euh, ben, peuvent s'abîmer un peu les cordes vocales et avoir du coup une voix rauque. Elles ont l'impression qu'elles qu ont cette voix depuis toujours, mais c'est en fait à l'adolescence que c'est apparu. Il y a euh, d'autres facteurs comme le tabac. Évidemment, euh, puisqu'on a du, du goudron en fait qui va venir se déposer euh, sur tes cordes vocales. Donc du coup, es, la surface de tes cordes vocales ne sera plus la même. Et quand elles vont venir se toucher, eh bien, ça ne va pas faire le même son que euh, sur la voix d'une personne qui ne fume pas. Donc ça, tu t'en es peut-être aperçu. Euh, si tu fumes, peut-être que tu as augmenté euh, les quantités de cigarettes ou peut-être que ça fait un certain temps que tu fumes. et Du coup maintenant, ta voix devient rauque, elle se modifie. Donc là, c'est tout simplement lié au dépôt. Euh, qui se crée sur les cordes vocales et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir euh, euh, nettoyer euh, au, au, au bout d'un moment euh, si tu euh, arrêtes par exemple de, de fumer. On a aussi un, un autre facteur, c'est euh, l'alcool. Euh, l'alcool, et on le voit malheureusement voilà, chez certains euh, grands artistes qui, euh, qui, qui consomment euh, un petit peu trop, euh, trop d'alcool. et On voit qu'ils bah, ont la voix qui flanche tout simplement euh, parce que euh, on a euh, sous l'effet de l'alcool en fait euh, les muqueuses qui vont gonfler. Donc, les, les, les cordes vocales vont gonfler et elles vont être beaucoup plus fragiles. et Du coup, quand on chante sur ces cordes qui sont fragilisées, euh, eh bien, on va les agresser. Euh, C'est comme si, euh, comme si euh, je, je tapais dans mes mains euh, pendant très longtemps. Euh, si mes mains euh, commencent à s'irriter, ben, je vais commencer à avoir des petites ampoules, des petites cloques et euh, je vais avoir de la corne sur les mains. Et bien, il va se passer la même chose au niveau des cordes vocales. Et là, ce sont du coup des petits nodules, des kystes qui vont carrément arriver et euh, bah, ça va altérer le son de la voix. Euh, donc là, c'est pareil. Euh, alors là, euh, vraiment dans les, dans les cas extrêmes, on sera obligé de passer euh, par de la chirurgie pour euh, bah, tout simplement opérer euh, les cordes vocales et, et enlever du coup ces, ces, ces corps euh, solides qui empêchent d'avoir un, un, euh, un son clair. Euh, maintenant, on a aussi euh, un, un autre facteur qui peut être euh, tout simplement euh, la fatigue vocale, C’est-à-dire que quand on n’a pas euh, bien l’habitude de se servir efficacement de sa voix, eh bien on peut euh, au bout d’un moment ressentir une fatigue vocale et du coup cette fatigue elle va se, re, elle va se traduire par quoi Eh bien par une certaine rocité qui va arriver dans la voix. Alors ça arrive par exemple chez les enseignants qui parlent beaucoup. Euh, quand ils font de longues heures de cours, et eh bien euh, à la fin de la journée, la voix va commencer à se modifier un petit peu ou le lendemain ils vont sentir ça donc là pour ça euh, c'est tout simplement un petit peu de, de, de travail euh, et c'est assez facile en fait à, à mettre en place et euh, moi ce que je te propose c'est euh, si justement euh, tu veux apprendre à mettre en place les bonnes bases de manière à, à te servir de ta voix le plus efficacement possible et du coup euh, ne pas avoir ce problème de, de voix rauque et eh bien tu peux euh, tout simplement télécharger une conférence que j'ai filmée et que je vais t'envoyer chez toi. Alors, tu as juste à cliquer en fait dans la description. On t'a mis un petit lien. Euh, en cliquant dessus, tu vas pouvoir laisser ton prénom et ton adresse mail. et Du coup, on t'envoie directement chez toi le lien pour accéder à cette conférence et du coup mettre en place les bases du champ. Voilà, n'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis si eux aussi se posent la question par rapport à au fait d'avoir une, une voix rauque. Moi, je te dis à très bientôt. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Prends bien soin de ta voix. Ciao